Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se prépare pour un long week-end sous les auspices de Star Wars et on commence avec la très belle nouvelle, l'Epic Box en preview. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis surtout à la partager. Allez, on balance l'hyperdrive Bon, déjà d'un point de vue esthétique, ben oui, je vais commencer par là. Je trouve que la boîte euh, vraiment est super belle. C'est de plus en plus à Guicheur hein. avec l'extension d'Armada. Ils avaient vraiment tapé très très fort, mais là, je la trouve juste splendide. N'hésitez pas à me donner vos impressions. La proposition est double puisque on nous fait l'annonce des kits de conversion pour les vaisseaux épiques et l'arrivée d'une nouvelle façon de jouer. Vos vaisseaux Star Wars, et si vous voulez mon avis, bah, ça va redonner beaucoup d'intérêt au jeu, et sans aucun doute, un second souffle. On va commencer avec le kit de conversion, et donc les nouvelles adaptations V2. On nous annonce d'ores et déjà donc, des réimpressions V2 pour le Tentive et le Seroc. Je pas d'autres informations. Et un kit de conversion pour les navires. On ne manque pas de nous inviter à les associer bah, au combat épique, même s'ils resteront jouables dans les parties les plus simples, au format original, cela confortera les frileux. Un grand ouf de soulagement, un seul kit pour tous les vaisseaux. CR-90, Seroc, Gozanti, GR-75, et oui, il y aura également le Raiders. On nous promet que toutes les cartes déjà présentes dans la V1 seront reportées. Bon, moi je demande à voir, car on a déjà eu des déconvenus de ce côté-là, mais surtout, on nous indique... Que de nouvelles cartes seront présentes pour nous permettre de jouer les vaisseaux, quelle que soit l'époque. Ah, L'époque, c'est intéressant. On pourrait donc jouer les vaisseaux pour Clos Noir ou pour les derniers opus. Je trouve ça vraiment heureux. Du coup, le CR-90 sera jouable en Alliance Rebelle et en République Galactique. Le GR-75 en Alliance Rebelle ou avec la Résistance. Le Gozanti et le Raider se verront décliner pour l'Empire et pour le Premier Ordre. Et le Seroc, quant à lui, aura ses originalités pour les scum, mais également pour les séparatistes on retrouvera également 82 cartes pour personnaliser au mieux votre vaisseau commandant, équipe, carnison et évidemment vous aurez tout le nécessaire pour les faire évoluer de nouveaux socles de nouveaux gabarits de mouvement et des règles de portée la promesse est plutôt rassurante au vu des investissements de ces vaisseaux et ceux qui ont craqué à l'époque des soldes ont vraiment eu le nez fin la question qui subsiste y aura-t-il un écart entre les boîtes V2 et l'équipe de conversion On espère que non, on en reparlera lorsqu'on en verra. Le deuxième sujet, et sans doute le plus palpitant, c'est la sortie de Epic Battle. C'est une toute nouvelle façon de jouer, non pas au vaisseau épique, mais à X-Wing tout court. On nous annonce des parties jusqu'à 8 joueurs, soutenues par 11 scénarios, mais ce qui restera le plus original de ce nouveau mode de jeu, c'est le déplacement en escadron. Pour cela, on retrouvera des règles et des gabarits qui nous permettront de déplacer nos vaisseaux par escadron de 6 au maximum. Le maître mot de cette extension, c'est le pouvoir du groupe. Lorsqu'ils volent ensemble, les pilotes peuvent se couvrir mutuellement avec un soutien au feu précieux et si votre escadron compte des pilotes limités, eh bien, leurs capacités peuvent être mises en synergie pour profiter à l'ensemble de l'escadron. Pour vous déplacer, ben, vous n'utilisez qu'un seul cadran et c'est le chef qui est désigné comme chef d'escadron qui effectue l'action. C'est plus facile et plus rapide. Le jeu, bien que plus imposant, restera donc très nerveux. Avec des améliorations comme Agent dans l'Empire, vos coéquipiers vont pouvoir vous couvrir et subir des dégâts à la place du leader. Le jeu offrira des scénarios multiples plutôt originaux, par exemple dans Intel Pickup. 2 à 4 joueurs se font concurrence pour le contrôle de satellites qui ont recueilli des données importantes. Soucieux de saisir ces informations, plusieurs factions sont apparues pour revendiquer les satellites. Au cours de cette partie, les joueurs doivent affronter des navires ennemis, tout en essayant de sécuriser les données des 5 satellites placés sur le plateau. C'est plutôt sympa, parce que là il ne s'agit pas de confronter un groupe de personnes contre un groupe de personnes, mais là on a bien, chacun joue pour soi, et ça c'est une vraie nouveauté. Vous pourrez également vous affranchir des restrictions de X-Wing avec des listes de 500 points ou de 20 escadrons. Évidemment, les vaisseaux épiques auront toute leur place dans ces combats, mais ne seront pas obligatoires pour utiliser ce nouveau mode de jeu. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur cette nouvelle proposition pour X-Wing. Moi, je l'attends avec énormément de passion. N'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce que quel que soit le nombre de vaisseaux, ce sera quand même le dé qui sera un juge de paix. Allez, à très bientôt. Bye bye.